Salut et bienvenue dans ce petit tuto Question Réponse consacré à Inkscape. On m'a posé la question savoir comment exporter donc euh, en PNG la page 01 sans avoir les éléments parasites de la page 02. Vous voyez ici le, le petit trait de la page 02 et puis de la page 6 et également 7. Vous voyez ça on, on, on le veut pas. Donc très bien, pas de problème. Donc ce qu'il faut faire dans un premier temps. Alors le fichier sera à télécharger en bas de la vidéo hein, bien sûr si vous voulez euh, refaire ce que j'ai fait. Donc on va aller dans le calque. On va sélectionner « Calque » ici, donc on voit que le raccourci, on n'oublie pas, c'est « Maj »,« Ctrl L ». On va cliquer ici sur le petit cadenas pour déverrouiller et puis sélectionner un, notre patron. On va faire un rectangle de sélection. On va cliquer sur « Shift » pour sélectionner ici le patron. On a bien donc trois, trois objets sélectionnés, le texte 01, ici les informations de découpe et puis euh, le patron. On va aller maintenant dans « Fichier »,« Exporter au format PNG ». J'en profite pour euh, masquer ici ou su euh, fermer la fenêtre des calques. Donc c'est bien la page que je vais exporter. Je vais l'exporter sous euh, mon bureau, donc dans un dossier que je vais appeler patron.png, il est là, hop. Et puis l'élément, euh, ce sera la page 0.1, donc enregistrer. Important, on coche ici cacher tout sauf la sélection, c'est-à-dire que bah, l'élément 02, 0.7 et 0.6 ne devrait pas apparaître. Euh, J'en profite pour vous montrer une petite option de cette version d'Inkscape. c'est la version 0.1, euh, non, 1.0 pardon. On peut maintenant avoir une compression ici, euh, Best Compression, qui permet d'avoir un fichier PNG beaucoup plus léger. Et on clique maintenant sur Exporter. Hop, on remplace, on vérifie tout de suite l'élément 0.1.png, je double-clic. Donc là j'ai pas d'informations tout autour. On voit qu'il y a une transparence, on peut éventuellement... Euh... Enlever la transparence, donc pour cela on va dans les préférences du document, ici couleur de fond, on va choisir blanc, voilà, à 100%. On régénère ici notre fichier PNG, on vérifie, voilà on a un élément qui est impeccable, qui est blanc. Euh, pour l'élément 02 c'est facile, donc je clique ici sur euh, 02, voilà, je clique sur Shift, avant de faire ça, pardon, on clique sur l'élément 02 qui est bien à 4, on va dans les préférences du document. Alors là j'ai un petit bug, il va falloir que je raccroche ici. voilà, Et que je décroche mes propriétés du document. Euh, donc on clique pardon, sur redimensionner la page. Et on va cliquer sur ajuster la page au dessin ou à la sélection. Et on voit que le raccourci, c'est Maj Ctrl R. Donc ça, on le garde en mémoire. Maintenant, ma page correspond bien ici au 02. J'appuie sur Shift pour sélectionner ici mon patron. Et je fais, alors là, ouais, impeccable, il a mis 02, et je fais exporter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Exporter dans le dossier, donc 02.png, enregistrer, exporter. Alors, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai laissé euh, cocher sélection, en fait, c'était vraiment la page qui s'appelle 02. Excusez-moi, exporter, remplacer, ça devrait être mieux. On fait la même chose pour le 0.3, c'est-à-dire qu'on va cliquer et là on fait le raccourci Maj-Ctrl-R euh, MAJ, de façon à ce que <coughs> pardon euh, notre document s'adapte à notre page 0.3. On n'oublie pas de sélectionner le patron, donc j'appuie sur Shift, je sélectionne le patron, on coche ici page, on va renommer ça en 0.3 et on fait exporter. Allez, on va sur la page 0.4, on va aller un petit peu plus vite. Tac, tac, tac, 0.4, exporter. Alors on peut aller un petit peu plus vite, mais ça reste quand même contraignant, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire ça page par page. Mais on n'a plus les éléments qui nous embêtent euh, sur les côtés. Voilà pour ce petit tuto, euh, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.